Ici, on vous montre comment faire descendre le meuble haut. Le meuble haut descend diagonalement, s'avance vers vous et descend électriquement. Il y a un panneau en dessous qui, qui fait arrêter le meuble haut quand il est bloqué. Après, vous avez un accès très facile pour le meuble haut et les éléments. Je vous montre également comment descendre le plan de travail électriquement avec un autre bouton les boutons en couleur pour pouvoir bien distinguer le montée et la descente.